Hôtel de 1, commencez la défense au de 250, 2000. Allez, c'est complet, on est sur le réveil de la campagne. Faut que je rate ma écho, Oscar, j'ai pas d'idée. Personne m'a montré la voix, je n'ai pas eu de sensei. J'suis resté le même gars, tout en Shenzhen. Je ne reviendrai pas, j'quitte l'espace Schengen. Ce n'est qu'un bel souper à des nardrois. J'vais souffrir pour ses pères comme une de ses Je rentre dans la cabine, pas de fausse piste Personne ne m'assiste, y'a qu'un aller simple à l'hospice Je n'aime pas les critiques, faut même pas le cadre parce ce que je fais trop émotif Coup de tonnerre sur les mots, C'est d'ici que tout va il y a que mes instruits qui me trompent J'ai un léger retard, on ne demande pas à qui de rendre des comptes c'est Je suis un bon pote, tout que je vais les lots, faut pas qu'on flotte. Un seul comme moi, j'ai fait son de cloche. Ça va parler mandats, son polyglotte. Je faisais cette merde, bien avant eux comme viking. Avant Christophe, Puis rien ne passera, on m'a trop dupé. Sur la moulaga, je peux pas lutter. C'est un son comme ça, j'étais mal luné. Si je monte pas de blanche, que je dis pas que j'ai un bon on me souriait. Schengen C'est des gabelles, se verra d'une intro Je vais souffrir pour ses pères comme une de ses nymphos. Plus de mille euros la table, la bagatelle c'est bien beau Mais je connais le boss, je vais pas payer plein beau Pas de prod, de pacotille, t'es pas content, va papoter Si t'as du mal à déglutir sur ton dos Je peux tapoter, je vais tout péter comme un connet Sur le visage de ta petite, je manque peut-être l'oreille je marche avec, j'ai pas besoin d'amulette. Comment ça, personne va m'annuler. Avec moi, le monde sera plus cruel. J'commentais à, à peine à m'amuser. est-ce que mon dans le À quoi bon faire du featuring Si j'enfite avec FLO, pas bah ouais, c'est ça des fils uniques. me suffis à moi-même solo. J'pense à mes galères si j'ai totalise. Je fous mon nez dans la cocaïne. J'vois le dessus d'un dôme volcanique. Pas pour l'extraction, j'ai trouve-moi dans la ville après, pas sur les à je suis sûr de moi beaucoup moins sur